Bon, excellent, excellent. Donc, euh, bienvenue tout le monde. Bienvenue tout le monde sur euh, cette belle rencontre pour vous partager euh, le fruit de la grande collaboration entre plusieurs conseillers pédagogiques euh, en mathématiques, conseillers pédagogiques récits professionnels et autres euh, de l'éducation euh, au Québec. Donc, euh, est-ce que vous voyez mon partage d'écran à l'instant? Je peux juste m'en assurer. Ne, moi, non. On voit, tu partages euh, du noir. OK, ouais, parce que ça a lagué, fait que peut-être qu'on va y donner un beau, petit moment. C'est beau. C'est bon? Excellent! Oui. Donc, euh, bonjour tout le monde, euh, je suis très contente de vous voir euh, en ce moment euh, dans cette belle salle virtuelle Teams <rire> en ce mercredi 23 février. Donc, euh, aujourd'hui, on est là pour vous montrer, c'est ça le travail qu'on a réalisé, euh, plusieurs CP ensemble. Là. Euh, ce travail-là, en fait, a débuté euh, en 2020, s'est euh, poursuivi en 2021 et là, donc, on est à la deuxième version, si on veut, de ce site Web. Donc, euh, on va revenir aussi un peu sur ce qui avait déjà été créé dans la première version, mais le but de cette rencontre, c'est vraiment de vous montrer euh, les ajouts qui ont été faits et vous avez aussi euh, un visage, un nom sur les personnes euh, qui ont travaillé là-dessus, mais on est à peu près, je pense, une dizaine, douzaine qui sont là, mais certains ne pouvaient pas être là parce que je crois qu'on était près d'une trentaine, quarantaine en tout, là, euh, euh, je vois des gens là qui hochent la tête, donc on était quand même très nombreux à avoir contribué euh, à, ce, à ce site web. Donc, quand vous arrivez, bon, premièrement, la page d'accueil, elle a été modifiée et Ensuite, là, vous voyez maintenant qu'il y a trois sections là, dans le menu euh, de gauche qui est en noir. Donc, euh, une section sur l'engagement et la participation des élèves une autre sur les types de problèmes et une autre sur planification et évaluation. Et donc, dans cette rencontre, on va se relayer euh, les différentes personnes qui ont euh, contribué au site avec moi pour vous présenter ces sections. Donc, euh, pour la première, engagement et participation des élèves, je vais donner la parole à Étienne et Marie-Josée, Étienne Perron et Marie-Josée Simard. Euh, oui, bonjour. alors euh, bonjour. <rire> Euh, avant même de, de, de proposer des problèmes, des types de problèmes aux élèves, on s'est demandé, là, comme équipe, comment on peut amener les élèves à s'engager, à avoir un engagement cognitif et une participation active. Alors, on va vous proposer différents euh, moyens. Donc, je ne sais pas si s'il peut descendre un petit peu euh, euh, pour qu'on voit les boutons. Alors, euh, on vous propose ici euh, de regarder du côté du climat de classe de regarder du côté de l'esprit mathématique. Comment est la posture de l'élève ou moi-même comme enseignant en classe. Ensuite, on va regarder du côté de l'erreur mathématique. Je vais la, la section. La lumière. Il y a peut-être un son là, que moi je Je ne sais pas si quelqu'un peut fermer son micro. Donc, vous verrez qu'à chaque section de, de justement de l'engagement cognitif, vous allez voir qu'il y a des questions à se poser, là, comme on voit devant nous. Alors, on peut se demander, avant de, de, de, de forer plus dans cette section-là, est-ce que j'ai ces questions-là, euh, j'aurais des réponses à ces questions-là pour moi? Est-ce que ça répond à, me, à mes besoins? Par exemple, euh, quelle est la posture des élèves par rapport aux erreurs? Euh, est-ce que j'ai je donne des occasions en classe de discuter avec les élèves des erreurs? Alors, ça, c'est pour une des sections. Alors, Marika, si tu veux revenir euh, dans... Euh, oui. Donc, on a vu euh, le climat de classe. On a regardé ensemble un peu l'état d'esprit. Est-ce que mon état d'esprit est celui des élèves? Est-ce que c'est un état d'esprit fixe en développement? Et surtout, on propose des stratégies concrètes pour amener les élèves à développer, là, justement, entre autres, cet état d'esprit-là, l'état d'esprit en développement. Là. Euh, ensuite, euh, on a aussi un, une section qui est la collaboration. Alors, peut-être, Étienne, tu voulais ajouter euh, l'information par rapport à la collaboration? Ton micro est fermé, Étienne. Ouais, c est, c est, je vous le dis, j'essaye de, de, de me rendre <rire> silencieux. Donc, collaboration qui est un, un, pan, de la, un pan important de la mathématique. Où, euh, où on se dit que dans, dans les classes, on devrait avoir un, un temps de parole 20 enseignants, 80 euh, des, des, des étudiants qui euh, discutent ensemble mathématiques. Et donc, on a essayé de, de vous donner des, des, des trucs, des, des façons de faire pour être capable de s'approcher de, de ce 20-80 là, qui est un changement de posture pour les enseignants et puis d'installer une vraie collaboration mathématique et non du travail d'équipe. Vraiment, là, des, des, des étudiants qui travaillent ensemble à, à trouver des, des solutions créatives et qui, qui font de la mathématique ensemble. Donc, c'est ça, on vous, en, on vous en est plein de, de façons d'amener cette collaboration-là en classe. Puis là, bien, on va réfléchir sur le climat de classe, le rôle de l'enseignant, et tout ça. Et on va même vous donner des activités euh, qui permettent de travailler cette fameuse collaboration. Euh, très intéressant et euh, c'est très riche euh, aussi. Euh, puis on essaie de couper un petit peu tranquillement le randonnion pour euh, amener vers, vers d'autres euh, types de classes. Donc je te recéderai la parole Marie-Josée. Euh, oui, c'est bon. Donc, l'autre section, euh, c'est euh, le cerveau. Alors, euh, c'est démontré que quand euh, l'apprenant sait comment fonctionne son cerveau, euh, comment on fait, comment ça se passe vraiment concrètement dans le cerveau pour apprendre hein, que... Euh, qu'à ce moment-là, on a plus de motivation à apprendre. Alors, on a vraiment plusieurs vidéos, plusieurs ressources qui sont proposées et il y a vraiment aussi des, des, des stratégies qui ont été expérimentées en salle de classe. Puis, On va vous proposer des moyens aussi, euh, évidemment, de l'information pour l'enseignant, mais des euh, activités à faire aussi en salle de classe. Alors, si tu descends encore un petit peu, tu vois les étages du cerveau, c'est vrai qu'il y a des éléments qui sont très... Euh, euh, Biologique, Beaucoup d'informations, effectivement, beaucoup d'informations, mais si tu descends un petit peu, tu as aussi de l'information, euh, vraiment, ici c'est un atelier qu'on a donné sur le cerveau, il y a oui. des vidéos, puis il y a aussi euh, euh, le sentier des apprentissages, qu'on travaille vraiment en salle de classe avec les élèves, et c'est concret, euh, c'est parlant. Alors, c'est une image forte qu'on qu présente en salle de classe. C'est voilà, parfait pour on... le mois de février et la relâche aussi. <rire> c'est vrai. Donc, ça, c'est pour euh, cette section-là, toujours dans l'intention d'amener l'élève à être engagé et à participer là, en salle de classe. Excellent. Donc, je vais reprendre la balle au bon pour euh, la dernière partie sur la rétroaction euh, au service de l'apprentissage. Bon, euh, je, je vendrai euh, l'idée à personne que la rétroaction est un facteur... Euh, très, très puissant de, de réussite et d'ajustement chez les élèves. Et qu'est-ce qu'on a essayé de faire à l'intérieur de ça, c'est de se poser les bonnes questions euh, par rapport à la rétro. Guider, euh, vous guider à l'intérieur. Vous donner aussi euh, quelques trucs pour donner une rétroaction euh, efficace avant, pendant et après les, les activités. Et euh, c'est ça. On, et on, on a essayé de vous donner le, quand même quelques vidéos à la fin qui montrent vraiment la puissance de la, de la rétroaction, puis à travers des, des, des éléments euh, concrets, euh, et c'est ça. Donc, euh, c'était le, le petit bout sur, sur la rétro en maths qui est, qui est très importante. Donc, euh, je pense qu'on aurait fini euh, euh, notre partie engagement. Donc, on a essayé vraiment de vous donner le plus de trucs possible pour que la classe… Euh, deviennent une communauté apprenante et, et euh, c'est souvent le début euh, de, de, de belles choses mathématiques. Super. Hey, merci beaucoup pour votre présentation. Donc, euh, on retrouve là, sur la page d'accueil de cette section-là, là, les pastilles qui nous mènent vers les différentes sections. Puis, on peut y accéder aussi toujours par le menu de gauche. Donc, euh, on va être rendu à vous parler des types de problèmes. En fait, c'est à cet endroit-là que vous allez retrouver euh, un peu l'arborescence qu'on avait dans la première version du site web et on y reviendra. Mais on va commencer par vous présenter les nouvelles sections. Donc, c'est moi qui vais poursuivre euh, avec la section sur les cours mathématiques. Euh, ben, je pense que ce n'est pas une surprise pour personne. Je suis une fan finie des causeries mathématiques. J'avais partagé déjà beaucoup. Et là, maintenant, avec de précieuses collaboratrices, euh, euh, je ne sais pas s'il y en a qui sont là, je n'ai pas vu, je pense que Nathalie s'est connectée. Bref, on a été capable de mettre beaucoup de ressources, tout au même endroit sur les causeries. Donc, vous allez retrouver un petit peu les mêmes, les mêmes catégories qu'on avait là, dans Open Medal, dans Mat en trois temps. Donc, une première section sur euh, la définition, qu'est-ce que la causerie, avec une petite vidéo euh, explicative là, que vous avez peut-être déjà vue circuler. Ensuite, pourquoi vivre une causerie? Euh, ensuite, quelles compétences évaluer? On va entre autres parler un petit peu de notre fameuse compétence 3. Hein? Euh, on l'oublie, mais elle est encore là euh, intrinsèque avec nos compétences compétences 1 et 2, parce qu'on travaille le langage avec la causerie mathématique. On a accès à la compréhension des élèves de d'autres manières. Et euh, évidemment, euh, ce qui va intéresser beaucoup d'entre vous, certainement, bien, comment piloter cette causerie-là? On parle euh, comment le faire en présence, comment ça peut être fait aussi quand on se retrouve euh, à distance. Donc, on a donné quelques recommandations ici. Et euh, on a aussi la banque d'activités. Et aussi, je vais revenir au gris, mais je vais commencer par la banque d'activités. Donc, euh, il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut faire avec les causeries. Et on a décidé de faire vraiment, euh, pour chaque cycle au primaire, pour chaque niveau au secondaire, euh, un petit dossier coup de cœur. Pour quelqu'un qui commence avec les causeries, peut vraiment y aller avec un, un, petit, là, pardon, un petit dossier euh, avec un éventail mélly-mélo de différentes causeries mathématiques. Et... Il peut aussi décider de regarder ben, chaque type de causerie. Je veux vraiment aller en profondeur. Par exemple, le fameux « quel est l'intrus » qu'on entend beaucoup parler et il y en aura une multitude d'autres, donc estimation 180, que vois-tu, que referais-tu, etc., etc. Je vais vous laisser explorer tout ça, donc pour la banque d'activités. Et on a aussi, parce que c'est une préoccupation constante, donc je fais ces activités en classe, comment est-ce que je peux garder des traces de ces discussions, de ces causeries mathématiques avec les élèves, donc une section sur des propositions de grilles, donc vous en avez plusieurs sortes que vous pouvez télécharger, et euh, on a mis des exemples aussi d'utilisation là avec l'exemple de la causerie qui a été fait en classe et on propose aussi une autre sorte d'évaluation qui est bien, plus une trace d'apprentissage, mais bon, on ne lancera pas ce débat-là parce qu'on n'en aura pas juste pour une heure. Donc, le billet de sortie qui est une autre forme de trace d'apprentissage pour que les, les élèves prennent conscience finalement de qu'est-ce qu'ils ont travaillé quand ils avaient l'impression d'être juste en train de parler de mathématiques, bien, ils sont en train de travailler aussi, de comprendre et d'apprendre. Donc euh, voilà pour la section des causeries mathématiques. On essaye de faire ça quand même euh, efficace. On va céder la parole pour la section programmation et robotique à Stéphanie et Sonia, je crois. Oui. Bien Donc, ça. Euh, Effectivement, programmation et robotique, c'est une nouveauté euh, qui vient d'apparaître sur le site. On l'a publié justement euh, il y a ben, tantôt même. <rire> On avait oublié là, de passer sur le bouton « Publier euh, ». Sans surprise, moi aussi, là, un peu comme marie disait tantôt, moi, je suis grand, une grande fan de programmation et robotique en contexte de la mathématique. Euh, Peut-être que vous en entendez parler depuis longtemps. Il y a beaucoup de liens à faire avec l'enseignement l'apprentissage de la mathématique en mettant en profit ensuite les compétences euh, numériques par le biais de la programmation et euh, de la robotique. Donc, sur, euh, dans cette section de ce site, on vous propose d'abord bon, des définitions, des ressources aussi du ministère là, qui sont vraiment pertinentes pour comprendre le pourquoi, on, on, pourquoi c'est pertinent de faire de la programmation et de la robotique en contexte mathématique. On vous euh, propose aussi différentes approches. Euh, différentes plateformes, comment initier vos élèves euh, avec euh, différents outils numériques, euh, tant pour euh, programmer, programmer le sans-robot ou utiliser de la, des robots. On vous propose aussi des auto-formations qui sont euh, sur le campus récit euh, pour apprendre à utiliser ces outils-là. Euh, vous pouvez vous en servir tant pour vous que pour vos élèves. Sachez que les élèves euh, apprennent très rapidement euh, la programmation et la robotique et même très jeunes. Ça peut être surprenant, mais en bas âge, là, ça... En bas âge, les, les élèves sont très engagés à travers ces tâches-là. Dans, dans le reste de la section du site, bien, on vous propose ensuite euh, quelles compétences évaluer. Le pourquoi j'en ai parlé un petit peu, mais il y, y, y a beaucoup d'autres raisons aussi. Là, vraiment, n'hésitez pas à aller sur le site pour comprendre le pourquoi. Euh, les différentes compétences qu'on peut évaluer aussi à, à travers nos différentes tâches. Et euh, je vais juste faire un survol, Marika, si tu me le permets, de la, de la section qui s'appelle Exemple de tâches. On a essayé de vous en sélectionner. Euh, différentes tâches des tâches coup de cœur qui touchent vraiment euh, à tous les niveaux d'enseignement tant au primaire qu'au secondaire mais qui touchent aussi à différents outils différents contenus mathématiques donc on a essayé vraiment de, de vous proposer des, euh, une, une belle variété qui va vous donner des idées qui vont vous faire voir que euh, la programmation et la robotique ça ça place en, en, en salle de mathématiques alors, euh, puis comme pour les autres sections, on propose aussi des pistes de pilotage, on propose des grilles, euh, tout ça là, pour vous faciliter la tâche dans cette, euh, cet apprentissage-là. Je ne sais pas si Sonia était là, elle était de retour pour. Compléter. Oui, oui, j'étais là. Oui, okay. <rire> je pense qu'on peut finir en disant ben, je pense que tu le précisais bien au niveau de la programmation et euh, euh, essayer de varier aussi le type de robot selon ce que vous avez, mais. Il faut penser, c'est vraiment des exemples et on a fini, dans le fond, avec les, les preuves d'apprentissage, on a réfléchi à, avec un, un continuum, hein, plusieurs grilles. Fait on est allé un petit peu plus précis dans la grille avec programmation et robotique, fait on a essayé de vous outiller, ce qui fait que c'est sûr que d'un robot à l'autre ou d'une plateforme à l'autre, si on fait une tâche avec Scratch Junior, Scratch Minecraft, c'est sûr que ce n'est pas exactement toujours le même outil, qu'il y a des petites adaptations, mais on est toujours dans de la résolution, quand même, de problèmes et de tâches qui sont un petit peu plus ouvertes. Alors, c'est vraiment ce qu'on a cherché à faire pour vous. marc je vais poursuivre. Probablement, c'est ça que tu es en train de dire. Ton micro est fermé. Un classique, hein? Que serait une réunion Teams sans quelqu'un qui oublie d'ouvrir son micro? Donc oui, on vous de la parole à Sandra pour le rappel de toutes les belles ressources qui étaient déjà présentes, mais qui ont parfois été aussi bonifiées. Voilà, Sandra, c'est à toi. Exactement. Donc, en plus des causeries mathématiques et de la programmation, on avait l'année dernière été une équipe qui avait travaillé pour une banque de maths en trois temps, des menus maths, des Open Medals, euh, des tâches créatives. Donc, ces sections-là ont été bonifiées, ont été revampées un petit peu. À chaque fois, on a, on a toujours là, la définition. On a une belle vidéo qui est faite qui vous les explique. C'est quoi? matin trois temps, un Open middle ainsi de suite. On a toujours la section pourquoi en faire en classe? Pourquoi l'utiliser? Quelles compétences elles sont évaluées? Euh, la section, le marquée peut-être pilotage et outils numériques, un petit peu comme euh, les filles ont présenté tout à l'heure. Euh, on vous explique comment vraiment bien le faire en classe, euh, soit en présentiel, synchrone et tout ça. Donc, euh, c'est des sections qui peuvent vous être utiles. Vous avez la banque d'activités qu'on vous a mis, primaire, secondaire, ainsi que les collections. Euh, certaines activités aussi ont été transformées avec Desmos, donc vous pouvez le faire de façon virtuelle. Ça peut être très gagnant. Et pour chaque section, on a mis les grilles, comment recueillir des traces pour savoir on peut évaluer nos élèves avec ces tâches de quelle façon donc, on vous explique un petit peu de quelle façon nous pourrions recueillir des preuves d'apprentissage par observation, conversation ou production de vos élèves. Donc, maths en content, menu Math, open model, tâches créatives aussi qui avaient été faites. Là, euh, si on va voir un petit peu, je n'en ai pas parlé. Euh, tâches créatives là, avec ce, ce, des outils là, qui, qui étaient, euh, ça, ça se ouais, euh, voit, BlogsCAD, Scratch, ainsi de suite. Là, il y a plusieurs options aussi. aussi. Avec des outils pour faire des tâches créatives, donc des fois ça, ça change pour nos élèves, des fois qui sont déjà avancés, ça pourrait être une option aussi d'aller les voir en lien avec ça. Euh, et il restait aussi pour le premier cycle du primaire, une section qui avait été faite l'année dernière euh, pour une banque d'activités pour eux. Moi, j'ajouterais, euh, si tu veux, oui. Marika, le, le, la page principale de type de problème. Est-ce que tu pourrais oui. la partager? Parce qu'on voit évidemment oui, tous bonne les idée, types oui. de problèmes qu'on propose. Mais il y a aussi le, les problèmes coup de cœur qui, euh, qui se retrouvent à cet endroit-là. Alors, c'est une, euh, une belle ressource aussi. Oui, oui excellente, euh, <rire> excellente euh, idée pour avoir un survol un petit peu de tous les types de tâches qui sont proposées. Euh, puis le, la section problèmes coup de cœur. On y oui, Ça nous amène, à... amène euh, c'est ça dans le fond au coup de cœur qui ont été faits par les conseillers pédagogiques en mathématiques du secondaire. Donc il euh, y en a qui vont retrouver des belles choses euh, sur cette partie-là pour le secondaire uniquement par contre. <rire> non tellement euh, pour le primaire il y a sur les sections. <rire> Super, c'est bien en Mais avoir oui, c'est ça puis... mmh. Je trouve que c'est intéressant, puis s'il y en a qui se questionnaient, c'est ça, tu les tâches premier cycle du primaire, bien, il y a des tâches partout, deuxième cycle et troisième cycle du primaire aussi. C'est juste qu'il y avait une section qui avait été créée vraiment de manière spécifique pour les plus jeunes apprenants euh, qui vont nécessairement moins lire et moins écrire. Donc, euh, c'est pour ça qu'on avait fait cette section-là. Mais il faut quand même rappeler que tout ce qu'on retrouve sur le site, euh, c'est ça. Ça va de la première année primaire jusqu'à secondaire 5, donc euh, on couvre très large. Excellent, mais merci beaucoup, Sandra. Euh, on arrive maintenant à euh, la planification des apprentissages et l'évaluation. Donc, Donc c'est oui. moi qui y vais, je pense. Je va je commence. Alors, euh, cette section aussi fait bien sûr référence aux trois, fras, aux trois séquences d'enseignement, c'est-à-dire la planification, le pilotage et l'intégration de, de, de tous ces beaux apprentissages. C'est clair que euh, dans ce site-ci, on voit à quel point on peut s'inspirer, avoir des tâches variées, être capable de cibler la différenciation, tous les types d'élèves et surtout l'engagement et euh, la participation active de nos élèves. Mais tout ça commence par la planification. Donc, des fois, on voyait que euh, plusieurs enseignants se disent par où je commence, de quelle façon, à quoi est-ce que je dois penser? Euh, ce site-là, on le rappelle, ce n'est pas une marche à suivre, mais bien un site qui inspire. Donc, cette section-ci également donne des bons points d'ancrage pour savoir comment planifier les questions, comme l'a expliqué tout à l'heure, l'ont expliqué Étienne euh, et Marie-Josée, qui commencent toujours nos sections et qui nous disent voici vers où on peut aller. Vous savez, un bon problème, on le voit là-dedans, euh, ben, ça cible les apprentissages, ça appelle le destinataire euh, ça fait en sorte que le destinataire il va avoir envie de trouver des solutions de parler euh, ça déclenche un questionnement c'est dans la zone proximale de développement du jeune euh, puis ça, ça donne envie euh, de, de trouver des solutions puis Envie de trouver des solutions veut dire que c'est amusant et je pense qu'avec la COVID en ce moment, on a de la misère à créer cet effet-là facilement dans nos classes. Donc, ce site-ci sert beaucoup à ça pour dire comment est-ce qu'on peut y arriver facilement sans prendre plus de temps pour nous, mais de manière à ce que les apprentissages en mathématiques se fassent. Donc, la section planification réfère bien sûr à toute l'intention qu'on va mettre, donc l'analyse a priori qu'on peut faire et qu'on et on le dit, ce site-là est dynamique, il va continuer de changer, donc on, on gagne à y aller souvent. Il y a, il y a déjà quelqu'un qui a pris cette réplique. Et il y a la section, bien sûr, sur les intentions. Si on dit planification, on dit qu'est-ce qu'on veut faire apprendre aux élèves, qui part, bien sûr de la question qu'est-ce que faire des mathématiques. Donc, c'est quand on, ça, ça interpelle un peu, ça imprègne notre façon d'enseigner. Donc, on a un rappel de des compétences, de comment les rendre dynamiques dans notre enseignement, comment être capable de cibler différents, euh, différentes compétences, différentes composantes et les apprentissages qui sont faits là-dedans. Euh, ça aussi, c'est une question qui arrive souvent. Alors L'objectif des, euh, des rédacteurs c'était justement d'amener à ça, euh, à être capable de, de s'inspirer de savoir comment partir. Maintenant, je cède la parole à Marie qui va parler de, dans le fond, quand on veut évaluer, apprendre avec tous les types d'apprentissage, rien de mieux que la triangulation. Donc donc, c'est une autre partie de cette section-ci. Marie, je te laisse la parole. Merci, Esther. Effectivement, ben, quand on parle de triangulation, on parle de triangulation de preuves d'apprentissage. On est en évaluation. Évaluation autant en cours d'apprentissage que quand je veux porter un jugement, par exemple, à la fin d'une étape ou à la fin de l'année. Donc, on a séparé notre section en six pastilles, six Six petites thématiques. Donc, la première, celle qui vous est présentée, c'est la définition. Qu'est-ce qu'on entend par triangulation? Qu'est-ce qu'on entend par preuve d'apprentissage? On fait un petit survol rapide de ce que peuvent être des observations, des conversations puis des productions avec des exemples de stratégies d'évaluation et des traces que vous pouvez observer chez euh, les élèves. On vous a placé plus bas dans cette section-là euh, plusieurs références là, en lien avec les preuves d'apprentissage. Si on va dans notre deuxième pastille, la pastille qui s'intitule Pourquoi la triangulation Ben, euh, pourquoi je ferai de la triangulation dans ma classe À quoi ça sert Quels sont les avantages euh, Petite vidéo euh, et euh, vous avez, on fait un petit rappel sur les deux fonctions de, de l'évaluation, donc comme aide à l'apprentissage, comme reconnaissance des compétences. Ensuite, notre prochaine pastille. Euh, quels apprentissages évaluer? Ben c'est sûr que si je veux évaluer, euh, euh, Esther l'a dit, là, il faut que nos intentions soient claires, bien, des, ce sont des compétences qu'on évalue, mais on évalue aussi des concepts, alors il faut s'assurer de bien savoir quelles sont nos intentions, il faut s'assurer de savoir comment se développe un concept, donc on doit clarifier tout ça. Est-ce que c'est nécessaire de toujours évaluer euh, tous les apprentissages par triangulation? Bien, pas nécessairement. Donc, on, on fait quelques nuances à ce niveau-là. Ensuite, euh, quels élèves évaluer? Bien, euh, est-ce qu'à euh, chaque fois, dans chacune des tâches, je dois évaluer mes élèves, autant par production, par observation puis par conversation? Euh, la réponse, c'est évidemment non, hein, parce que ça ne finira pas, surtout quand vous enseignez au secondaire. Donc, est-ce qu'on a recours à la triangulation seulement pour certains élèves ou euh, pour tous les élèves? Est-ce que c'est nécessaire de recours pour chacune des tâches évaluées? Donc, ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'on fait de la différenciation en triangulation. Euh, on vous a mis un petit, une petite animation, Geniali pour, euh, pour vous montrer quelques petits scénarios. Euh, ensuite, euh, ensuite, ensuite, comment on va faire ça? Euh, c'est notre cinquième pastille. Et là, bien, euh, on vous a remis euh, les, euh, les composantes des compétences, autant pour le secondaire que pour le primaire parce que ce sont des composantes, ce sont des compétences qu'on évalue. Après ça, on vous a mis euh, différentes euh, informations en lien avec chacune de nos modalités. Euh, si tu veux descendre plus bas un petit peu dans la, dans la page, s'il te plaît, là, dans, la, dans le bandeau « Comment évaluer », juste un petit peu plus bas. On est toujours dans « Comment évaluer ». Désolée, j'avais fermé mon micro. Est-ce que tu voulais que j'aille sur l'heure de questionner ou ici? Euh, non, Gris. pas vite. Tu, tu restes dans la page principale, mais remonte un petit peu, s'il te plaît. Oui, ah, ici, oui. Oui, dans la partie comment évaluer, bien là, il y a euh, les conversations. Donc, ce sont tous des menus qui s'ouvrent. Donc, euh, on vous définit en gros qu'est-ce que c'est la conversation versus les observations parce qu'il y a des ambiguïtés parfois. On n'est pas, pas toujours sûr de ce que c'est. Alors, on se donne une compréhension commune de ce que c'est. Euh, on vous donne parfois des exemples, parfois euh, des listes, par exemple. Là, il y a un, une petite section qui s'appelle « L'art de questionner de façon efficace ». Euh, et on fait la même chose là, pour les modalités d'observation et pour les modalités de production. Et par la suite, on vous donne d'autres ressources, dont euh, certaines grilles, des exemples de grilles qui pourraient être utilisées euh, pour faire de la triangulation. On termine avec… Euh, avec la question à 100 points, comment je porte mon jugement professionnel? C'est bien beau faire de la triangulation, mais comment ça va se concrétiser? Parce qu'éventuellement, ça va relativement bien quand on est en évaluation, en soutien aux apprentissages. Mais quand vient le temps de porter un jugement, quand vient le temps de mettre une note au bulletin, euh, bien là, c'est là que ça se complexifie pour certains. Là. Donc, on vous a fait une section sur le jugement professionnel. On vous a mis quelques quelques exemples de grilles euh, qui utilisent à la fois euh, des codes de couleurs, euh, des pourcentages, des cotes. Euh, vous regarderez, là, ce sont des éléments qui sont interactifs, ce sont des, des génialités Et il y a des explications, il y a des cases vides. Les cases n'ont pas besoin d'être toutes remplies pour que je sois capable de, de porter mon jugement. Donc, on vous a donné quelques exemples, une séquence d'apprentissage sur le volume et une séquence là, qui est dans des résultats dans une étape. Et eh bien, ce qu'on qu veut s'assurer, c'est d'avoir des traces qui vont être, des preuves d'apprentissage qui vont être pertinentes, qui vont être récentes. On va en avoir un nombre qui est suffisant et on veut surtout qu'elles soient de sources variées. Puis quand vous allez venir pour porter votre jugement professionnel, bien, les grilles critériées du ministère devraient être utilisées. On vous les a placées et on va rajouter aussi les échelles de niveau de compétences, même si elles ne sont plus prescrites. Elles sont drôlement utiles pour porter notre jugement. J'ai l'impression d'avoir couru un sprint. <rire> merci Marie, merci, c'est super. Clair. Donc, euh, ça terminait la section sur euh, la triangulation qui est à l'intérieur de planification et évaluation. Donc, euh, c'était comme dans le troisième, là, euh, troisième catégorie. Et on serait maintenant rendu à reparler des badges du campus récit. C'est Sonia qui va nous en parler, je crois. Oui, effectivement. Alors, pour les badges, dans le fond, ça, ça vous explique que c'est bien beau fouiller là-dedans, mais si vous avez le goût que l'on reconnaisse votre développement professionnel, vous pouvez aller sur le site du Campus Récit, donc l'endroit où nous, habituellement, on dépose nos auto-formations. On n'a pas fait d'auto-formation, on a décidé de prendre le site, et si vous allez sur le campus ici, dans le fond, vous avez les liens pour y aller. Vous pourrez obtenir notre progression de cinq badges. Passant d'un badge de découverte qui est souvent une petite lecture, regarder une vidéo pour se mettre en contexte. Euh, on vous propose de réaliser, par exemple, un premier défi. Fait que si vous essayez une causer mathématique, mathématiques, de vous en appro vous approprier, par exemple, le contenu qui est qui sur le site. En conception, bien là, on vous dit OK, euh, vous allez construire, hein, qu'est-ce que vous voulez faire? Ça peut être de prendre un modèle qui est là pour tout simplement décider, ben moi, je vais l'adapter, est-ce que je vais modifier des choses? Par la suite, de l'expérimenter avec vos élèves et nous faire un retour réflectif. Et finalement, si vous avez des contributions, donc d'autres tâches qui ne sont pas là, vous avez le goût de les partager à la communauté, vous pouvez euh, déposer votre travail dans un but d'obtenir le badge de contribution. Alors sur le site du Campus Récit, il y a euh, je vais dire, le, le schéma, la structure pour chacune des sections. Puis dans chacune des sections, il est possible d'avoir des badges. On vous explique donc comment faire et on vous trace ici un, un petit portrait des cinq badges pour chacune des types de tâches. Alors, c'est vraiment une façon de reconnaître que vous, vous consultez le site puis vous êtes en développement professionnel. Super, merci beaucoup Sonia. Donc, euh, on arrive quand même tranquillement vers la fin de, de, ce, de ce marathon euh, « Apprendre et évaluer autrement en mathématiques ». Donc, euh, je vais arrêter le, le, le partage d'écran, mais on va juste conclure ensemble avant de fermer l'enregistrement. Donc, euh, Stéphanie euh, Rioux euh, qui se joint à moi, je vais quand même souligner euh, le, le, le chef, le leader qui nous a rassemblés à travers toute la province. On peut faire une main d'applaudissement, oui, pour Stéphanie euh, qui a vraiment été euh, la, la chef d'orchestre de ce projet. Donc, euh, on termine ensemble, je te donne la parole. <rire> ouais, ben moi, je tiens à préciser que euh, je pense que le mérite que j'ai, c'est d'avoir euh, profité de mon rôle au Récit pour pouvoir rassembler toute cette belle équipe de concepteurs-là, d'une grande expertise, d'une grande rigueur au travail, euh, qui ont, euh, depuis, deux, depuis un an et demi, qui ont fait un travail vraiment fabuleux, une collaboration vraiment exceptionnelle, des gens de partout, des gens de tous les milieux, vraiment, ça a été un une expérience collaborative vraiment euh, très intéressante, vraiment très euh, riche et pertinente. Je pense qu'on a fait du boulot qui va être utile pour tout le monde, qui va être utile pour euh, la suite des choses, parce qu'on n'a pas fini. Hein. Là, on vient juste de publier la phase 2, mais euh, le gros du travail est à faire, c'est-à-dire l'implantation dans les milieux. Euh, on va continuer, bien sûr, à travailler là-dessus, tout le monde ensemble. Euh, vous l'aurez remarqué, je pense que le site contient vraiment une, une, des informations qui sont très, très denses et très, très riches. Alors, donnez-vous pas le mandat de tout lire ça ce soir avant de vous coucher. Là. Vous ne vous coucherez pas avant quatre jours. <rire> C'est important d'y aller une petite bouchée à la fois, euh, une section à la fois. Euh, ce site-là, il a été prévu pour plusieurs types d'usages. Donc, bien sûr, les enseignants et les enseignantes peuvent s'en servir de façon autonome, de façon libre, à leur rythme. Mais euh, c'est très possible et c'est très, euh, très recommandé de demander de l'accompagnement pour ça aussi. Puis l'accompagnement, vous pouvez la trouver à, euh, à plusieurs endroits, ça peut être dans vos milieux, donc vous pouvez demander à vos conseillers pédagogiques en mathématiques de votre milieu de vous faire de l'accompagnement à ce sujet-là. Vous pouvez demander aussi à vos conseillers récits. Euh, il peut y avoir aussi une collaboration entre le récit et les conseillers sur place. Par exemple, nous, au Récit MST, là, Sonia et moi, on peut faire partie de cet accompagnement-là plus au niveau local. Euh, il y a aussi les événements, les différents événements à surveiller. Par exemple, justement, le colloque de la se vient de publier son euh, programme il y a deux jours. Et nous, euh, notre équipe d'animation, on propose une journée thématique sur ce sujet-là. Justement, on va vraiment passer une journée complète à, à explorer à, en profondeur là, euh, ce, cette thématique-là. Euh, faites vite si vous êtes inscrit à la COPS parce qu'il reste seulement 7 places sur 50 oui. dans notre 5, atelier. 7. <rire> 7. Euh, qui sait peut-être que la COPS va nous demander d'augmenter notre plafond. C'est le genre de choses qui peut arriver, mais je ne peux rien vous promettre pour le moment. Euh, sinon, euh, surveiller par exemple l'an prochain le GRMS, surveiller euh, la COPS l'année prochaine aussi. Nous, là, c'est comme je vous dis, on vient de publier la phase 2, mais le travail est loin d'être fini, le gros s'en vient. Alors, Aussitôt qu'on a l'occasion de euh, continuer la promotion du contenu, ben, de, de continuer euh, l'accompagnement par rapport à ces, euh, ces contenus-là, on va le faire. On a aussi d'autres idées là, de, de, de, de publications, par exemple, euh, publication dans, dans des revues, publications aussi peut-être sous forme de webinaires. On y a pensé, on en a parlé, ce n'est pas encore fait, c'est pas encore décidé, mais c'est le genre de choses qu'on pourrait faire. Là, quelques petits webinaires sur différentes sections, morceler finalement l'information. Euh, fait que si, si jamais c'est le genre de choses qui, euh, qui peut être intéressant on va vous le faire savoir. Puis inquiétez-vous pas, ça va apparaître sur les réseaux sociaux. Alors, euh, c'est ce que je voulais dire là, par rapport à l'accompagnement. Je ne sais pas, Marika, si tu avais quelque chose à ajouter. Oui, bien, en fait, c'est ça. N'hésitez pas à aller vous chercher des ressources. Je pense que tu l'as bien dit, Stéphanie, de prendre un petit morceau à la fois. Tu Aujourd'hui, je vais regarder cette section-là, puis je me donne comme défi dans les deux prochaines semaines de faire ce petit pas-là euh, vers un, un changement, puis de ne pas être seule. Où, des fois, elles sont, on sent, euh, on demande à un collègue, ça hey, te tente-tu? On l'essaye ensemble. On peut peut-être demander à une période libre, l'essayer avec moi, on va être deux, on va l'expérimenter. Tu sais, souvent, c'est ça, on, on a quand même, comme humain, je pense, toujours une certaine crainte du changement. Bon, depuis deux ans, on est rendu des experts en changement, hein, avec tout <rire> ce qui s'est passé avec la pandémie. Mais je pense que c'est ça, de se dire un petit pas réaliste, aller chercher un collègue de proximité ou aller chercher l'accompagnement d'un conseiller pédagogique près de chez vous ou au récit, c'est vraiment des ressources pour vous aider à, à, à faire euh, la différence pour vos élèves, surtout tout parce qu'on veut, on veut que les, les élèves de partout au Québec et même ailleurs dans la francophonie, notre site est en français, puissent vivre des apprentissages vrais, intéressants, riches, des discussions aussi, je vais revenir avec les causeries, mais tu sais, c'est ça, qu'on puisse faire des mathématiques, les vivre ensemble avec un climat. Je reviens sur la section aussi qui a été présentée au début, là, qui est très, très intéressante à lire. Donc, on vous remercie tout le monde d'avoir été présent à cette présentation, express de centaines d'heures de travail et euh, encore là, allez-y un petit pas à la fois. Je vais mettre fin à l'enregistrement, mais restez avec nous s'il y en a qui souhaitent poser des questions ou interagir. Merci encore à toute l'équipe des concepteurs. Je sais qu'ils ne sont pas tous là, malheureusement. L'équipe de la phase 1, l'équipe de la phase 2, euh, vraiment, euh, quelle, euh, quelle richesse, quelle, euh, quelle expertise, euh, puis euh, j'ai hâte de continuer de travailler avec vous sur autre chose. <rire>